Going any further, let Mesdames, me... Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre session. Donc vous avez le nom à l'écran. Je suis Joanna Wedge. Je travaille chez UNICEF. Je suis en charge du groupe de travail CPMS, le groupe de travail qui supervise la promotion. Donc, un groupe de travail qui travaille dans le domaine de l'humanitaire. Et notamment de la mise en place de normes minimales de, en matière de protection des enfants dans le domaine humanitaire. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons différents acteurs humanitaires qui indiquent qu'une partie des victimes, une partie des personnes avec lesquelles nous travaillons dans le secteur humanitaire sont des enfants. Nous travaillons pour les aider. J'espère qu'ensemble, nous apprendrons beaucoup de vous et des panélistes. Pour commencer, je vous propose de présenter nos panélistes, nos illustres panélistes. Nous avons David Skinner qui travaille pour Save the Children. Agnès Thilinac qui travaille au sein de l'équipe de coordination des camps de l'OIM basée en, à Istanbul. Nous avons également Kate Holland un, qui est coordinatrice pour l'Irak au sein du HCR. Nous avons Yang Fu, spécialiste de la protection des enfants au sein de Plan International. Et enfin, Nurian Sunung, spécialiste de Save the Children en matière de santé, qui nous rejoint de Boston. Bienvenue à toutes et à tous. Merci. Merci pour votre présence. Une diapositive suivante, s'il vous plaît, sur la diapositive suivante, quelques informations pratiques. On ne le voit pas bien, mais nous allons avoir différentes sessions euh, et vous allez avoir la possibilité d'aborder un domaine qui vous intéresse. Bien évidemment, nous allons travailler à la protection des enfants, mais nous aurons différentes euh, par secteur. Si, par exemple, vous êtes intéressé par le secteur de la sécurité alimentaire, vous pouvez mettre une astérisque à la fin de votre nom pour la santé, le symbole pourcentage, euh, mais je suis un peu perdu, est-ce que quelqu'un pourrait expliquer comment les gens doivent se renommer? Oui, bien sûr, bonjour. Alors, si vous êtes sur un ordinateur, vous avez la possibilité d'ouvrir la liste des participants, puis de cliquer sur votre nom et de vous renommer à la fin de votre nom. Si vous êtes intéressé par la sécurité alimentaire, ajoutez une astérisque. Si vous êtes intéressé par le domaine de la santé, mettez le, pour, le symbole pourcentage. Si vous êtes intéressé par le secteur de l'éducation, eh bien, c'est encore un autre symbole. Et alors, nous avons quelques informations supplémentaires pour les participants. Oui, donc euh, la santé, le pourcentage, l'éducation un point d'exclamation et pour la gestion de camp et la coordination de camp, un plus. Donc, sécurité alimentaire, une astérisque, santé, le symbole pourcentage, éducation un point d'exclamation et la coordination et la gestion de camp, un plus à la fin de votre nom. Et nous voyons déjà au moins une personne pour le secteur de l'éducation. Voilà, je vais vous demander de bien vouloir vous renommer. Comme ça, on aura une idée du groupe dans lequel vous envoyez. Donc, liste des participants. En haut de la liste, vous avez votre nom. Vous cliquez dessus et vous vous renommez. normalement vous aurez ainsi la possibilité de vous renommer de rajouter en tout cas le petit euh, le petit symbole et au besoin nous sommes là pour vous aider avec les producteurs très bien je vous propose de poursuivre bon je n'ai pas contrôle des diapositives mais voilà diapositive suivante s'il vous plaît alors, euh, nous avons donc euh, une section euh, sur l'action humanitaire, les gens, donc, euh, les, la population effective euh, pour laquelle nous travaillons et nous savons euh, donc euh, que nous opérationnalisons notre façon de nous euh, de, de se faire. Alors, euh, la moitié de la population. Euh, dont les groupes affectés sont des enfants. Nous devons vraiment euh, donc euh, utiliser la protection comme le point central, donc pas la protection de façon générale, mais la protection de, des enfants. Et on a donc lancé ce programme en octobre avec l'action humanitaire et l'Alliance, donc euh, nous avons cette centralité sur la protection des enfants. Et les enfants sont donc euh, au front de notre action en tant qu'alliance et euh, dans notre travail euh, collectif et dans tous les secteurs. Nous pouvons aller euh, au prochain diapos à la prochaine diapositive, hein, s'il vous plaît, la prochaine encore. Alors, nous reconnaissons que les enfants... Euh, ont des droits indivisibles et nous devons travailler donc en tant qu'acteurs qu de la protection de l'enfant avec tous les secteurs, les, les parties prenantes, des acteurs et les alliances, ainsi qu'avec les enfants et leurs familles pour améliorer leur protection. Nous nous sommes donc posé des questions, comment est-ce qu'en tant que acteurs humanitaires, pouvons-nous collaborer pour améliorer la protection et le bien-être des enfants? Voilà donc ce qui nous a conduit à ce que nous appelons le travail intersectoriel. Cette initiative a été mise en pied sur, par le CPMS, qui est un groupe de travail de l'Alliance. Et nous avons une initiative depuis 2022 cette année jusqu'en 2025. Nous allons donc essayer de répondre à toutes les questions de collaboration sur la protection de l'enfant. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, après consultation euh, en 2021 avec euh, donc euh, les parties prenantes, nous, nous sommes décidés de nous focaliser ou de nous concentrer sur notre collaboration. Avec nos secteurs priorisés, donc l'éducation, euh, euh, l'éducation, la sécurité alimentaire nous, et l'éducation. Nous essayons donc d'augmenter la, la, la compréhension, notre façon de travailler donc avec ces différents groupes. Alors, comme je l'ai dit, euh, donc nous avons euh, 3800 parties prenantes qui, qui ont travaillé pour arriver à ce cadre intersectoriel que nous avons lancé il y a quelques années, donc euh, sur notre travail d'ensemble. Ces euh, parties prenantes euh, viennent de plusieurs secteurs euh, et, euh, et contextes, ainsi que de différentes régions. Et cela inclut donc les acteurs nationaux et locaux. Nous avons aussi des membres du gouvernement, des ONG. Alors, nous essayons donc de faire de façon plus large que possible et on cherche à voir quels sont les défis, les obstacles que nous avons déjà et quelles sont les opportunités que nous, les opportunités que nous avons donc dans ces secteurs priorisés. Et nous avons donc euh, euh, pu euh, établir ce cadre intersectoriel, comme je l'ai dit, et nous sommes en train donc de l'actualiser euh, tous les six mois et le renouveler. Et ce que nous partageons, euh, c'est donc euh, la, première version, la première version que nous avons depuis le mois passé, alors, euh, nous avons développé, euh, développé ce cadre, nous a beaucoup aidé euh, à nous concentrer euh, à, dans notre travail avec plusieurs acteurs dans le secteur humanitaire, dans le travail des réfugiés euh, ou euh, dans les le, désastres naturels. Le but, c'était de développer une compréhension commune sur la protection euh, des enfants euh, selon les différents secteurs, ainsi que nos perceptions et nos euh, euh, notre, et nos euh, incompréhensions là-dessus et aussi euh, la collaboration dans les secteurs priorisés et sur euh, aussi euh, les opportunités clés euh, pour euh, augmenter encore cette priorisation euh, de la protection de l'enfant et, de son, et de, du bien-être de l'enfant et aussi définir encore mieux notre façon de travailler ensemble. Vous pouvez voir nos différentes euh, composantes, euh, notre action humanitaire. Euh, et où euh, donc euh, le bien-être, et la protection de l'enfant sont institutionnalisés euh, dans tous les secteurs. Et si nous allons donc à la prochaine diapositive, à la diapositive suivante, je vais parler particulièrement de euh, certains conducteurs. Comme vous le savez, pour toute euh, pour tout le thème, pour toute l'équipe de l'alliance, l'un des euh, l'un des thèmes. Euh, clés sur lesquels nous parlons dans nos objectifs clés, c'est pas seulement le travail intersectoriel, mais augmenter notre responsabilité sur les enfants auprès des enfants et de leurs familles. Alors euh, un des aspects donc de ce cadre, c'est euh, de résoudre, de faire, euh, c'est donc euh, de pouvoir euh, de pouvoir donc éliminer les risques auxquels les enfants font face, les normes, ainsi que les normes sur la protection de l'enfance sont vraiment les points clés. Il faudrait qu'on soit responsable envers les enfants et leurs familles. Et nous devons savoir ce qu'ils attendent de nous, acteurs humanitaires spécialisés dans la protection de l'enfant et aussi ces groupes de travail qui donc, travaillent avec eux dans le cadre de la nutrition, de la sécurité alimentaire et autres, toutes les normes donc, qui sont listées. Alors, nous voyons donc des opportunités à pouvoir intégrer la protection de l'enfant dans les normes, les guides, les outils comporte les autres secteurs, et nous sommes très privilégiés d'avoir la chance, euh, par exemple, de faire partie euh, de, euh, des euh, normes minimales de CCM dans notre mise en œuvre dans les pays, euh, dans les, les standards minimums d'éducation euh, qu'on est en train de revoir et dont nous faisons partie. Et euh, nous faisons aussi partie donc de ce secteur dans les sites avec euh, les autres normes que nous développons qui ont été euh, développées et révisées dans les, euh, les années euh, passées et actuellement. Et c'est aussi quelque chose que nous, euh, dont nous respectons vraiment l'opportunité à pouvoir donc euh, euh, amener vers l'avant. Nous travaillons aussi sur la collaboration dans notre travail en groupe, dans les différents secteurs, nous avons beaucoup d'opportunités qui nous sont ouvertes, des opportunités de collaboration. Par exemple, dans notre travail, il y a des outils, des outils que l'un de mes collègues, sur lesquels l'un de mes collègues est en train de travailler, il est en train de travailler dans la collecte de ces outils et revoir aussi donc, ce, process, ce processus. Nous sommes en train de développer ensemble une série de, de vidéos et avec les collègues qui travaillent dans l'éducation, la sécurité et aussi coordonner et collaborer sur la création de certains outils d'apprentissage électronique. Voilà les opportunités que nous avons et pour travailler avec nous, pour co-générer donc ces outils d'éducation, les matériels de sensibilisation et autres, nous aimerions vraiment coordonner cela et travailler ensemble. Alors, nous devons vraiment donc atteindre les structures humanitaires les plus élevées. Et ensemble, donc, nous sommes en train de mener le, des stratégies de plaidoyer au travers de l'alliance et d'autres plateformes comme la, la CCM au sein de l'éducation avec AMI et autres pour influencer ceux qui sont dans des positions de pouvoir et même la communauté des bailleurs de fonds, le leadership humanitaire pour nous aider à collaborer de façon effective pour identifier quels sont les facteurs et pouvoir donc le faire, le piloter et le renforcer, nous aider à nous structurer au travers de cette alliance. Et aussi, euh, je pense que nous pouvons avoir aussi donc euh, certains euh, points euh, sur lesquels j'aimerais mettre de l'accent, renforcer donc euh, nous avons un document qui a été créé par un de, de par nos collègues sur le développement, un document sur les compétences. Nous sommes prêts à, à travailler avec les autres secteurs et donc pour avancer ce cadre intersectoriel et euh, insérer donc les compétences qu'ils ont pour euh, avoir des meilleurs résultats en termes de protection de l'enfant. Et finalement, nous allons aussi, donc, euh, euh, pendant euh, ce dont nous allons parler, donc, c'est euh, comment construire, donc, euh, comment, donc, euh, mettre sur pied euh, euh, ces outils euh, d'apprentissage. Nous sommes en train, donc, de préparer euh, des documents que nous allons publier dans quelques mois sur nos secteurs priorisés. Alors, comme vous êtes ici. Et vous allez apprendre quelque chose sur la sécurité. Certains collègues de l'AME vont, vont se rejoindre à nous euh, sur euh, l'éducation et euh, la protection de l'enfant. Ils nous sont aussi capables de travailler dans le secteur de la santé et de la protection de l'enfant. Et aussi euh, sur euh, le, la gestion, euh, parce que nous avons euh, des lacunes selon les évidences comment est-ce que la CCM et la protection d'enfants peuvent travailler ensemble et euh, se comprendre les uns les autres? Comment est-ce que nous allons nous rassurer que nos ressources sont maximisées lorsque nous travaillons ensemble et autres? Nous aimerions vraiment euh, détailler cela. Et euh, donc, euh, nous allons euh, voir maintenant, nous allons examiner euh, ensemble comment, euh, où sentons-nous que nous sommes arrivés et où est-ce que nous devons donc euh, nous, di nous euh, diriger. Euh. Nous voulons commencer euh, par euh, vous envoyer dans des groupes, euh, euh, dans des sous-groupes. Voilà pourquoi. Euh, voilà donc pourquoi. Euh, pour le reste, euh, désolé, pour le reste, euh, donc, euh, on vous a demandé de mettre euh, un astérix à côté de votre nom. Si vous voulez rester dans cette salle et avoir l'interprétation, l'astérix sera utilisé euh, pour l'éducation, euh, non, pour la sécurité alimentaire. D'accord? Alors, euh, pour les producteurs, donc, euh, voilà, nous, nous, nous allons utiliser un astérix si euh, quelqu'un veut rester dans la salle. Ils peuvent mettre l'astérix. Si vous avez une préférence, alors euh, veuillez ajouter cela à votre nom avec ces euh, petits symboles dont a, nous, a, nous avons parlé avant. Nous allons vous envoyer dans des, euh, des sous-groupes euh, selon le secteur que vous allez choisir. Alors, si vous voulez avoir de l'interprétation, si vous voulez euh, discuter dans les secteurs qui n'est pas de nos secteurs priorisés, nous vous demandons de rester ici euh, parce que nous aurons euh, aussi... Euh, une salle, nous aurons donc aussi un groupe multisectoriel. Nous allons discuter de plusieurs choses. Quels sont les points clés que les acteurs de la protection de l'enfant ne comprennent pas sur la CCM ou sur la sécurité alimentaire et autres? Et ensuite, dans la deuxième partie de la question, on veut savoir quelles sont les façons où dans ces secteurs, on est, on est des fois aveugle par rapport aux... Par rapport donc euh, à la protection de l'enfant nous allons euh, vous euh, demander d'aller dans les différentes euh, dans les différents groupes vous avez 15 minutes donc euh, nous allons vous, euh, vous nous allons aussi vous donner un, un des points de rappel nous espérons que vous aurez euh, nous aurons des discussions honnêtes et ouvertes euh, et interactive sur les différents euh, différentes faiblesses dans notre travail ensemble en espère que vous allez être honnête et franc et euh, que nous pourrons aussi euh, donc euh, vous revoir à la plénière euh, où euh, nous allons donc euh, rentrer pour aussi avoir un rapport de chacun des groupes alors vous pouvez donc lancer les groupes j'aimerais juste ajouter vous avez, euh, tous les groupes sont ouverts et il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont donné de préférence euh, sur leur euh, point d'interrogation ou astérix, mais euh, vous pouvez choisir dans quel, euh, euh, dans quel groupe vous, pouvez, vous voulez y aller. Comme euh, on l'a dit, si vous voulez rester dans cette salle, c'est bon, mais j'ai quelques personnes, ceux qui n'ont mis au, aucune marque à côté de leur nom, euh, je vous rappelle que vous pouvez avoir euh, des groupes euh, et je vous rappelle donc que vous pouvez choisir cela. Merci beaucoup. So we still have a fairly large group here. Alors Nous avons encore un très grand groupe ici, alors j'espère que, euh, ah oui, moi je suis contente d'avoir beaucoup de gens, mais peut-être qu'ils ils aimeraient aussi avoir euh, des discussions sur l'éducation, euh, ou CCM, ou la sécurité alimentaire, ou la santé. Alors, euh, j'assume ou je. Euh, Stéphanie, vous n'êtes pas vous dans, dans un aucun sous-groupe. Alors, euh, si. Euh, bon, enfin, on ne peut pas vraiment dire hein, qui veut aller dans quel groupe. Vous pouvez continuer. D'accord. Alors. Euh, Veuillez me faire savoir dans la boîte de conversation s'il y a un secteur particulier sur lequel vous aimeriez travailler et euh, il y a de l'interprétation. Donc, si vous voulez, vous voulez parler euh, du programme euh, WASH ou euh, autre parce qu'on n'a pas euh, des groupes par rapport à, à, à d'autres secteurs, veuillez me faire savoir dans, vos boîtes, euh, dans la boîte de conversation, s'il vous plaît on peut peut-être donc avoir une conversation sur ces secteurs priorisés ou Stéphanie, vous pouvez bien rester avec nous dans ce groupe. D'accord. Alors, veillons donc aller dans nos questions dans ce groupe plus large, ce groupe multisectoriel et ça sera un peu plus large. Qu sont, quel est le point clé que les acteurs de la, acteurs de la protection de l'enfant ne comprennent pas ou ne connaissent pas? Si vous voulez parler d'un point spécifique, par exemple, sur le programme WASH, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un programme sur lequel nous avons beaucoup de contrôle de toutes les façons. Ou euh, les, les affiches que nous avons donc euh, mises sur pied, peut-être euh, ne sont pas vraiment attractives pour les enfants, euh, quel que soit le cas, on aimerait avoir vos idées. Nous aimerions avoir vos idées. Euh, quels sont les points clés que vous pensez que les acteurs de la protection euh, des enfants ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas? Je peux voir beaucoup de gens, euh, mais je n'ai pas envie de vous appeler. Euh, J'aimerais euh, pas que cette session soit une session où je monologue. Oui, alors, vous voulez que nous puissions parler ou que nous puissions écrire sur le chat bah Nous, on pouvait allumer vos micros et parler. Merci. Je suis heureux de s'être en silence, mais je ne pense pas que c'est le purpose de of notre of our session. So. If I were to ask you, and I will start naming names, if, uh, if it need be, what are some of the obstacles, um, or what are some of the ways that Child Protection Act, we as Child Protection Actors are maybe misunderstood or other sectors don't necessarily have uh, clarity about. Um, ah, people are not allowed to unmute. So I don't know if, selaka or that option can, That option has been placed they can try yeah okay. they can they they should be able to now super thank super. you faith are you ready to jump in if your mic is we euh oui, donc uh, vous pouvez parler alors si votre micro marche ouais uh, uh, alors uh, oui uh, En fait, j'essayais donc de revoir les questions et ensuite donc voir. Est-ce que vous pouvez juste nous poster la question dans la boîte de chat, la boîte de conversation, pour que nous puissions donc la voir en permanence? parce que je pense que nous, euh, il y a d'autres, il y a plusieurs choses que nous, euh, au sein de la protection de l'enfance, ne connaissons pas. Et euh, j'espérais donc euh, avoir une vision un peu plus générale, une opinion plus générale à ce propos. Et aussi, euh, si on implique donc les enfants, dans nos actions humanitaires dans ce secteur. Nous parlons souvent euh, donc d'avoir euh, des messages, mais il y a eu beaucoup de conversations à ce propos comment donc euh, impliquer les enfants dans notre dans notre euh, travail humanitaire. Alors, sur, euh, par exemple, le mouvement de population, euh, il y a des questions euh, et moi, je crois que euh, c'est un secteur euh, qui euh, avance très vite, très rapidement et euh, travailler euh, en insérant les enfants, en les, euh, en les intégrant, donc euh, c'est un peu euh, délicat. Et on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et donc, je crois qu'on on ne sait pas vraiment comment s'y prendre parce que c'est un domaine qui avance à plusieurs sens. Alors, je crois que ça, c'est vraiment un défi, c'est que... Dans notre secteur de protection de l'enfant ou avec d'autres acteurs humanitaires avec lesquels nous travaillons, comment est-ce que nous impliquons les enfants, comment nous pouvons savoir qu'ils sont en sécurité ou qu'il n'y a plus de sécurité pour les enfants, donc pour leur implication dans l'action humanitaire comment euh, souvent nous estimons leur capacité à pouvoir s'engager et être des éléments conducteurs de leurs propres activités, opérations et autres. Alors, je crois que vous êtes en train de dire que c'est un défi, donc la protection de l'enfance, oui, euh, l'éducation avec les autres acteurs qui travaillent directement avec les enfants dans leur euh, mandat et aussi pour les collègues donc euh, dans le secteur humanitaire. Alors, je ne sais pas euh, si quelqu'un veut prendre euh, cette question euh, ou euh, qui veut ajouter un élément de réponse ou euh, vous voulez poser d'autres questions. Oui, Jacqueline euh, aimerait aller euh, donc dans le groupe sur l'éducation. Vous pouvez l'aider, s'il vous plaît Je ne sais pas s'il y a d'autres qui étaient en train de suivre, mais je peux voir, nous avons des collègues de l'AFSI, de l'UNICEF, de World Vision. Et je me demande si vos organisations qui sont multisectorielles, je me demande donc euh, qu -ce que, à quoi est-ce que vous faites face Des fois, on, on, on, se, on peut se rendre compte que nous n'avons pas une compréhension euh, commune que nous partageons sur la capacité euh, de, des enfants dans leur intégration, comment on doit prioriser la nutrition euh, dans un particulier moment de notre réponse humanitaire et autres. Moi, je peux donner certains exemples. Lorsque nous avons, fait, nous avons eu le programme de réponse à la COVID, comme la population était, était quand même assez stable, et on a pu impliquer les enfants dans la plupart des activités que nous avons menées, surtout sur l'éducation d'urgence. Nous avons eu des programmes dans plusieurs pays où nous avons intégré les enfants. Ils ont vraiment fait part de, de ces programmes. Ils étaient partis prenants dans ce programme et pendant la planification, la mise en œuvre, bien sûr, on ne peut pas les intégrer. Et bien souvent, nous, savons, euh, nous faisons nos analyses, nous comprenons, euh, euh, nous comprenons donc leurs problèmes. C'est vrai que ce sont des enfants et nous nous basons sur cela pour faire nos programmes. Mais je n'ai jamais vu euh, notre, où nous avons impliqué des enfants, même dans le développement de nos programmes. Nous faisons donc euh, des, euh, des préévaluations, euh, nous les impliquons euh, à, à un certain niveau, mais lorsque nous mettons en œuvre ce processus et lorsque nous évaluons, nous ne les impliquons pas. Pour la COVID, c'était un peu plus facile et euh, parce que personne ne se déplaçait et c'était aussi une crise humanitaire. Alors, quand il y a donc euh, une situation de conflit euh, ou d'autres crises euh, où il y a une dé un dépassement de population, nous euh, et euh, nous devons euh, maintenant impliquer les enfants dans notre mise en œuvre, dans notre planification, c'est là que ça devient difficile. J'entends les autres secteurs dire, euh, non, mais vous n'êtes pas sérieux. Ça, c'est euh, un programme où euh, euh, le mouvement de population se fait de façon très rapide. Alors moi, je pense que ça dépend vraiment, hein, de, de, de par me, mon expérience, ça dépend de la nature de l'urgence humanitaire et aussi du niveau de participation qu qu'on peut avoir des enfants. Moi, je peux dire qu'il euh, y a des cas où on ne peut vraiment pas le faire parce qu'on va, va les mettre, on va, les, on va causer euh, des risques à ces enfants. Et euh, donc, euh, on veut obtenir euh, des fois... Euh, une partic la, particip la participation des enfants. Oui, merci. Alors, on a eu quelques petits soucis au niveau des horaires des groupes, des sous-groupes. On a eu. Plusieurs sous-groupes, il était difficile de rentrer vraiment dans le détail, mais peut-être quelques informations de ce qui s'est dit dans les autres salles. Oui, bien sûr. Pour la coordination et la gestion de camp, on peut prendre la parole. C'était très intéressant. Au niveau des acteurs entre la protection des enfants et la coordination et la gestion de camps, nous avons eu des échanges fructueux. On a parlé de la confusion qui peut venir des deux secteurs pour savoir c'est quoi justement la coordination et gestion de camps, c'est quoi les abris qui est responsable, etc. Et puis, on a abordé les aspects techniques de la planification. En fonction du contexte et des organisations, on peut avoir différents responsables de la coordination et de gestion de camp ou de la coordination des abris. Parfois, certaines de ces personnes ne sont pas sensibilisées à la protection des enfants, alors que cela pourrait améliorer la vie sur le camp. Merci beaucoup. Dans cette salle, coordination et gestion de camp, qu'on appelle en anglais CCM, quelqu'un d'autre? Alors, bien évidemment, nous n'avons pas eu le temps d'aborder de, la deuxième question qui était posée, dommage, mais c'était un très bon début de discussion, et j'espère que nous aurons la possibilité de poursuivre cette discussion dans un forum ou un autre. Merci. Nourayan, est-ce que vous souhaitiez reprendre la parole, ou David, pour nous faire le résumé de, des discussions de votre groupe? Alors, dans le secteur de la santé, on était un petit groupe, mais les discussions étaient dynamiques. Principale conclusion de nos discussions, les gens considèrent le secteur de la santé et de la nutrition comme hautement technique. Du point de vue des acteurs de la protection des enfants, il y a peu d'opportunités d'agir dans ce secteur. En tout cas, c'est ce qu'ils euh, perçoivent. Malheureusement, on a eu peu euh, de temps pour euh, discuter justement euh, des points d'entrée dans le secteur pour intégrer la protection de l'enfance dans le secteur de la santé. Chers collègues qui ont participé à la discussion sur le secteur de la santé, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez rajouter quelque chose. Un point d'entrée ou deux, euh, Nourayen. Deux points d'entrée euh, dans le secteur de la santé pour promouvoir la protection de l'enfance. Eh bien, le secteur de la santé, c'est un secteur où on a des interactions avec les enfants avant même qu'ils ne naissent. On travaille euh, avec les mères enceintes, notamment, et nous avons la possibilité de sensibiliser, d'éduquer les parents. Donc, premier point d'entrée, tout ce qui est euh, formation, sensibilisation des parents. Nous avons également plusieurs centres de soins, d'intervention de soins qui peuvent servir de plateforme dans lesquelles nous pouvons intégrer la protection de, de l'enfance. J'aimerais avoir plus de temps, bien évidemment, pour en discuter avec euh, nos collègues, car euh, les, les discussions s'annonçaient vraiment très intéressantes. Oui, bien évidemment. Nous aurons une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas. Et bien évidemment, on peut vous mettre en contact sans problème. Est-ce que les autres groupes souhaitent faire un retour Oui, bien sûr. Sécurité alimentaire pour notre part. On était avec différents collègues en charge de la protection de l'enfance. Et la conclusion, c'est de savoir. C'est difficile de savoir ce qu'on qu ne sait pas. Quels sont les interventions, quelles sont les modalités des autres secteurs. C'est difficile de le savoir pour nous en tant qu'acteurs de la protection de l'enfance. Nous devons nous informer là-dessus pour connaître justement quels sont les meilleurs points d'entrée dans ces secteurs, savoir comment nous pouvons aider les enfants les plus vulnérables tout en luttant contre la sécurité alimentaire. Sur le Jamboard, on a eu euh, plusieurs... Euh, Question sur comment aider les mineurs non accompagnés, etc. Je pense que euh, de plus en plus souvent, euh, il y a moyen de trouver des points d'entrée. Euh, certains parlaient de sortes de, sorte de voucher, euh, pour euh, pour aider les enfants. Oui, alors je pense que lors de notre discussion, nous avons été très honnêtes. Nous avons besoin d'être honnêtes les uns avec les autres. Certains acteurs de la protection de l'enfance avaient peur que dans le domaine de l'enseignement, ils ne prennent pas suffisamment euh, en compte la protection de l'enfance. Et dans, les acteurs de l'éducation avaient peur euh, que euh, les acteurs de la protection sociale ne comprennent pas non plus leurs priorités. Et au final, cela reflète le fait que certains systèmes, certains secteurs ne sont pas suffisamment financés, n'ont pas en tout cas suffisamment de ressources. Les professeurs ont beaucoup de responsabilités, mais peu de ressources et nous avons besoin de plus de ressources dans le secteur de l'éducation afin de pouvoir protéger efficacement les enfants. Je pense que ça, c'était une des conclusions. Ensuite, autre point qui a été abordé et qui a, a un lien qui est interconnecté, c'est la question de la santé mentale. Des étudiants, certes, mais également des professeurs euh, et c'est un sujet effectivement très important dans le domaine dans lequel nous travaillons. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut être ouvert et honnête lors de nos discussions. Merci beaucoup. Dans le groupe principal, nous avons abordé la question de l'implication des enfants dans le contexte humanitaire. Nous avons réfléchi à la façon dont on pouvait impliquer les enfants dans des contextes qui évoluent rapidement. Et nous devons être aussi euh, honnêtes dans le sens où nous ne connaissons pas tout, mais nous devons réfléchir à des façons de promouvoir l'implication des enfants pour pouvoir euh, bien aller de l'avant. dans un contexte en mutation constante, comme je le disais. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces groupes de travail. J'espère que nous pourrons poursuivre ces discussions en dehors de ce forum. Nous aurons une session de questions-réponses. Si vous avez une question pour un des panélistes en particulier, n'hésitez pas à la poser à ce moment-là. Dans le chat, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Des discussions sont actuellement en cours, d'ailleurs, sur le chat. C'est fantastique. Alors, je vous propose maintenant un petit sondage nous souhaiterions savoir de quel secteur vous venez. Dans quel secteur travaillez-vous en particulier? Alors, il nous manque euh, la sécurité alimentaire. Vous pouvez le mettre en dernier point. Donc, on avait différents secteurs, éducation, santé, gestion, coordination de camps et autres secteurs ou multisecteurs. Alors, peu de participants jusqu'à présent au sondage. Peut-être que nous aurons plus de réponses sur les prochaines questions, mais avant, une présentation sur la sécurité alimentaire en particulier vous pourriez mettre la diapositive à l'écran s'il vous plaît alors de ce que je vois nous avions 20% de réponse pour l'éducation 10% pour la santé Personne pour la gestion et coordination de camp. Je sais que ce n'est pas vrai. Et le reste du sondage, malheureusement, a disparu. On avait beaucoup de réponses pour euh, secteurs euh, multiples. Nous voulons parler de preuves sur le terrain, de ce qui se passe sur le terrain de savoir comment nous pouvons avoir une compréhension commune des lacunes sur lesquelles nous devons travailler. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de donner la parole à mon collègue Yang Fu, qui vient de Plan International et qui travaille à, à la protection de l'enfance et à la sécurité alimentaire. Yang Fu, vous avez la parole. Merci beaucoup, Johanna. Merci de me donner cette possibilité de prendre la parole pour aborder justement une perspective plus multisectorielle. Au plan international, nous travaillons notamment à la sécurité alimentaire, à la protection de l'enfance et nous promouvons la, les collaborations et les partenariats dans le domaine au niveau national. Et comme vous l'avez dit, Johanna, nous avons eu le soutien du cluster sécurité alimentaire qui a une grande valeur. Notre objectif est de rassembler les acteurs de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire afin de chercher des façons dont les deux secteurs peuvent intégrer leurs programmes, se soutenir au travers d'outils techniques et pratiques, et vérifier ce qui fonctionne au travers d'études de cas. Pour nous, la première étape est d'analyser les preuves, les éléments de preuve que nous avons collectés jusqu'à présent. Comment la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance sont-ils liés? Nous avons beaucoup d'informations, beaucoup de preuves en la matière, mais quelles sont ces informations avérées sur lesquelles nous pouvons nous concentrer? Au cours de ma présentation, bien évidemment, j'aimerais, chers participants, que vous me disiez s'il y a quelque chose qui vous fait écho euh, en matière de protection de l'enfance ou de sécurité alimentaire, s'il y a quelque chose qui... Voilà, vous dit quelque chose, ou si vous pensez qu'on a oublié quelque chose, n'hésitez pas. Nous avons analysé la littérature universitaire, nous avons rencontré bon nombre d'acteurs de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire, et j'aimerais souligner cinq points aujourd'hui qui ressortent justement de tous ces échanges. Diapositive suivante, s'il vous plaît, première conclusion, merci beaucoup. L'expérience des enfants de la sécurité alimentaire est unique. Leur expérience est différente de celle des adultes et varie d'un enfant à un autre. Ça peut sembler évident, mais ce n'est pas toujours reconnu. Et pourtant, c'est un facteur d'importance. En fonction de leur âge, de leur genre, de leur étape du développement, de leur statut, hein, eh bien, ils vont avoir une expérience de la sécurité alimentaire différente. Ils sont directement impactés par la sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire qui a un, un effet a des répercussions sur leur bien-être. Par ailleurs, les enfants jouent des rôles clés dans le domaine de la production, de l'accès et de l'utilisation ou consommation de d'enrées alimentaires. Parfois, ils doivent travailler dans les champs, parfois ils font... Euh, de, la, de la cuisine, parfois ils euh, ne mangent pas pour que leurs euh, frères et sœurs puissent euh, manger, parfois ils sont aussi euh, des soignants, si je puis dire, puisqu'ils doivent s'occuper de leur famille, de leurs petits frères, de leurs petites sœurs, ils doivent travailler plutôt que d'aller à l'école pour justement se permettre de manger Certaines, certains enfants, notamment les filles, euh, sont euh, euh, confrontés à des risques supplémentaires en cette raison et n'oublions pas aussi les rôles genrés et les impacts genrés de l'insécurité alimentaire. Nous pensons que l'insécurité alimentaire a un grand impact sur les familles. L certains enfants ont indiqué euh, qu'ils avaient une insécurité alimentaire plus faible que les adultes de leur propre foyer. Par contre, les orphelins étaient le seul groupe où ce n'était pas le cas. Ils n'étaient pas protégés de l'insécurité alimentaire par leur famille. Donc, des enfants au sein d'un même foyer peuvent avoir des expériences bien différentes et euh, plus les enfants euh, sont jeunes, moins ils ressentent l'insécurité alimentaire, car euh, les, les adultes, les enfants plus âgés se privent pour euh, les autres. À la diapositive suivante, nous constatons que l'insécurité alimentaire est associée à une moins bonne euh, santé mentale. Lorsque la sécurité alimentaire est mauvaise, les problèmes, les troubles de santé mentale augmentent. L'insécurité sécur... alimentaire est liée à la dépression, à l'anxiété, à la tristesse, et nous savons que cela a un effet sur les enfants, mais également sur les parents qui s'occupent. D'enfants. Pour eux, pour les enfants, souvent avoir une bonne vie, c'est avoir suffisamment à manger, mais en cas de crise euh, alimentaire, les enfants souvent ont indiqué des sentiments de stress, d'anxiété, de tristesse, de honte également. Euh, Souvent, le manque de nourriture augmente les tensions au niveau du foyer et peut tendre les relations entre les soignants et les enfants. Cela est également lié à, à une augmentation de l'expérience de la violence et euh, des abus euh, dans euh, au sein du foyer et de la communauté. Les mères euh, indiquait que souvent, elles étaient plus angoissées, plus fâchées sur leurs enfants lorsque euh, ils, les familles se retrouvaient en situation d'insécurité alimentaire. Donc, on voit que les deux sont extrêmement liés et c'est tout à fait pertinent, surtout euh, au vu de la pandémie de COVID-19 qui a compliqué les choses en matière de sécurité alimentaire et de santé mentale. Troisième à conclusion, les mécanismes qui permettent justement de, de, de, de résister aux problèmes, les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, par exemple, face au mariage précoce. L'insécurité alimentaire peut entraîner plus de mariage précoce. Certaines familles ont indiqué qu'elles euh, mariaient leurs enfants, leurs filles, parce qu'elles avaient peur de ne pas suffisamment avoir à manger pour elles, euh, ou parce qu'elles avaient peur de perdre leur maison aussi en raison de catastrophes naturelles. L'insécurité alimentaire, dans tous les cas, a un effet sur l'expérience du mariage, à tout le moins par les femmes. S'il vous plaît, ça c'est la diapositive numéro 3. Autre mécanisme de défense le, concernant l'exploitation sexuelle, notamment encore une fois des jeunes à euh, filles. Dans certains cas, les, la, la faim euh, eh bien, était corrélée à une augmentation de la violence ou de l'exploitation sexuelle, mais également euh, liée et corrélée au, au recrutement par des forces armées et des groupes armés. L'insécurité alimentaire est également étroitement lié à la violence domestique, ce qui a un effet sur euh, les enfants. Donc, beaucoup, beaucoup de corrélations entre l'insécurité alimentaire et euh, ces euh, problèmes. Comme je le disais, Exploitation sexuelle, violence sexuelle, séparation des familles, etc. Quatrième conclusion sur la diapositive suivante, merci beaucoup, et désolé, le format semble euh, être un peu problématique, c'est le lien entre l'insécurité alimentaire et les risques liés à la protection de l'enfance. On constate qu'il y a un cycle perpétuel entre insécurité alimentaire et risque à la protection de l'enfance. Certains enfants peuvent se retrouver dans des situations compliquées en raison de l'insécurité alimentaire. Parfois, les enfants sont privés de nourriture, sont violentés et nous avons constaté que les jeunes filles qui sont euh, mariées tôt ont des plus gros risques d'anémie que celles qui sont euh, mariées plus tard. Par ailleurs, certains enfants se trouvent dans une situation de euh, malnutrition. Quand il y a des enfants mal nourris, cela eh bien, peut saper leur capacité à aller à l'école, à avoir des perspectives à long terme. Et nous constatons que dans, sur le long terme, l'expérience des enfants de la violence et des abus euh, en, à cause de l'insécurité alimentaire augmente les risques d'insécurité alimentaire à l'avenir. Donc tout est lié. C'est un peu comme différents rouages, différents maillons d'une même chaîne. Enfin, conclusion numéro 5 les enfants, eh bien, on ne leur demande que rarement comment ils sont touchés par l'insécurité alimentaire. Et pourtant, c'est un des groupes les plus pertinents. Peu d'études euh, dans le contexte humanitaire s'intéressaient justement à l'impact de l'insécurité alimentaire sur les enfants. Le point soulevé par un de nos collègues, j'ai entendu qu'une partie, je m'en excuse, mais on a parlé de la capacité de consulter les enfants, les risques liés à tout cela. Et eh bien, ça, ça a été abordé par différents acteurs auxquels nous avons euh, parlé. Donc, nous devons comprendre quelles sont nos capacités en tant qu'acteurs de la protection de l'enfance euh, pour Uh, et eh bien consulter les enfants. Voilà les cinq conclusions et elles nous montrent qu'il existe certaines collaborations entre les acteurs de la sécurité alimentaire et les acteurs de la protection de l'enfance. Ces liens sont extrêmement importants et il est essentiel de collaborer de façon intersectorielle. Nous n'en sommes, sommes qu'aux prémices de cette collaboration et nous devons la promouvoir. Voilà pour mes conclusions principales. Et enfin, pour conclure, nous devrions nous demander ce que cela signifie pour nous. Cela nous ramène à la question posée par Johanna au tout début. En tant qu'acteur humanitaire, comment pouvons-nous collaborer efficacement? C'est une question sur laquelle nous allons continuer de travailler. Le rapport mondial sur la crise alimentaire nous a indiqué que des millions de personnes étaient en insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire reste très élevée et elle a un impact sur le bien-être des enfants. Il est évident que ce lien doit être pris en compte lorsque nous analysons les informations collectées sur le terrain. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que nous devons planifier des réponses ensemble, que nous devons euh, veiller à avoir des programmes efficaces. Nous devons travailler ensemble pour mettre en place des critères euh, communs avoir différents outils euh, pour la programmation. Et puis, bien évidemment, euh, nous devons élaborer des recommandations pour les secteurs de la sécurité alimentaire et de la protection de l'enfance sur la base d'études comme la nôtre. Je me réjouis que de nouvelles initiatives voient le jour dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la protection de l'enfance, notamment au Sud-Soudan euh, et dans d'autres régions euh, d'Afrique. Des possibilités de collaboration sont euh, possibles, euh, je pense notamment au Nigeria. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci pour cette information. Nous aurons certainement beaucoup de questions pour vous dans le chat, n'hésitez pas à y répondre, et nous allons désormais avoir une session de questions-réponses avec notre panel. Mais avant cela, intéressons-nous un peu à vous, chers participants, avec le deuxième sondage. Dans le deuxième sondage, nous vous demandons si vous avez une certaine expérience du lancement de programmes intégrés. Si vous faites partie d'un projet qui intègre la protection de l'enfance dans un autre secteur, faites-le nous savoir. Si c'est le cas, dites yes, oui. Et dans le chat, notamment, n'hésitez pas à nous dire quels sont les secteurs que vous avez su fusionner. Donc, vous avez normalement une expérience euh, dans l'intégration de la protection de l'enfance dans un autre secteur. Donc, normalement, nous devrions avoir des réponses euh, allant dans ce sens. Et ce sondage va nous amener vers euh, une session de questions-réponses avec nos Paneliste. Si vous avez des questions pour les panélistes, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Et puis, Stéphanie, est-ce que je peux te demander peut-être de garder un œil sur la, les questions? Comme ça, je pourrais te demander d'en poser l'une ou l'autre. Alors, première question, une question qui nous ramène au départ sur une compréhension commune, une terminologie commune entre les secteurs sur ce que nous faisons. Nous savons que la protection de l'enfance, bien évidemment, est présente depuis un moment. Différentes initiatives ont été lancées dans le secteur humanitaire, notamment avec l'Alliance. J'ai une question pour David, mais peut-être aussi pour Agnès, du, euh, sur la coordination et gestion de camps. Les acteurs de la protection de l'enfance et les autres humanitaires. Que pourraient-ils apprendre de cette terminologie commune entre secteurs You don't start with easy questions, do you so just straight, straight, straight, straight in there and sort of a, um, please find the answer to how we make humanitarian responses better in all ways. Alors donc, euh, comment nous améliorons euh, la réponse euh, humanitarienne, je crois que vous avez raison. Vous avez raison. Euh, moi, j'ai toujours euh, pensé que l'éducation, moi, je, je suis euh, spécialiste en éducation. En éducation, l'importance euh, du travail intersectoriel est vraiment claire. Un enfant qui est malade, un enfant euh, qui a peur ne peut pas euh, apprendre et cela est vraiment essentiel et euh, c'est absolument euh, important de travailler donc entre les secteurs. Moi, je pense que c'est un peu plus une question de langage, euh, mais je dirais plus une question de culture et de compréhension de ces enfants. Ce sont des êtres. Euh, euh, Entiers, euh, les enfants ne sont pas des objets avec lesquels nous interagissons. Ce sont des en, des personnes avec toutes les complexités et difficultés que cela euh, a, euh, comporte. Et cela requiert donc euh, ou exige que nous tous, dans les tous les secteurs, nous puissions réfléchir ou penser sur les enfants en tant que des individus. Euh, pour des raisons dont j'ai parlé plus tôt, ça peut être difficile, les ressources sont limitées, les ressources, ce n'est pas toujours de l'argent, c'est l'expertise, l'espace, le temps, l'appui du gouvernement. Il y a des distractions que nous avons aussi euh, entre euh, technocrates parce que nous faisons face aussi à des organisations qui veulent prendre le dessus et ce n'est pas toujours facile. Et je nous demande, je lance un appel que nous puissions vraiment continuer de travailler avec les enfants parce que si nous le faisons, donc nous pourrons résoudre plusieurs questions auxquelles nous faisons face. J'espère que j'ai répondu et je crois que votre réponse est une très bonne réponse. Comme vous avez dit, ça va nous aider donc, dans notre travail intersectoriel. Il faudrait que nous considérions les enfants comme des personnes. Alors, par rapport au CCM, donc, que pouvez-vous nous dire? Alors, merci donc pour la question. Je vais rentrer à cette question de langage, surtout pour les secteurs qui donc ont la protection dans leur mandat. Et vous avez donné un exemple intéressant euh, par rapport aux outils et euh, aux guides dont nous avons besoin. Nous avons participé à la révision des normes de gouvernance ainsi que donc de ces normes de CCM. Parce et donc, uh, vous donner un. Often, human uh, actors we use, use. Nous sommes des acteurs et nous utilisons uh, un ainsi que de programmes pour développer uh, des lignes, des guides et des outils. Et si vous faites uh, souvent, donc, nous nous referons à ce cycle de programmation. On commence par euh, l'établissement et euh, la partie préparatoire. Ensuite, la partie de maintenance et de la solution euh, et de la conclusion, voilà un exemple euh, que nous utilisons euh, dans notre gestion et nous devons utiliser euh, cela dans l'intégration euh, de la protection de l'enfance dans nos secteurs. Et euh, un exemple euh, pour illustrer combien le langage est important dans ce processus, et euh, il faut vraiment que ce soit pertinent et compréhensible par euh, tous les secteurs qui s'engagent. Merci Agnès, c'est un exemple très clair sur euh, comment est-ce qu'on doit euh, qu on se comprendre les uns les autres et comment on peut euh, travailler ensemble. Nous allons euh, voir maintenant, euh, euh, ce sont des choses dont on a déjà parlé, euh, vous avez parlé euh, donc euh, des, euh, des normes minimums. Euh, on pouvait, on peut bien commenter sur les normes minimales de tout un chacun, mais euh, on va plutôt parler, euh, Yang, if you can think of some of the promising practices, and also I know that Kate, in our preparation, you've talked about some of the promising practices in, um, in camp management. So Yang, maybe starting with you, votre gestion, donc à vous la parole, à vous la parole, Yang. Oui, euh, moi, j'ai eu euh, plusieurs euh, exemples intéressants sur euh, les programmes de sécurité alimentaire, sur un des programmes, l'évaluation a découvert que euh, la sécurité alimentaire euh, était liée euh, à des euh, quand la sécurité les problèmes de sécurité alimentaire était liés donc à des parents qui savaient bien prendre leur rôle, les enfants n'étaient pas exposés à la violence dans ces familles. Et ceci donc aussi a été, a été donc confirmé par une autre étude sur des programmes qui ont fait un rapport d'un plus grand taux de violence. Euh, à, aux enfants euh, par rapport donc à ceux qui avaient eu euh, une formation par rapport euh, à leur façon d'élever leurs enfants. Alors, on peut, si on a des interventions sur la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire, on, peut, on voit de l'impact euh, et euh, le programme est plus efficace. Et pour moi, c'est euh, très intéressant, surtout euh, par rapport aux conséquences sur la santé mentale, sur les relations entre les enfants et leurs parents, c'est aussi un secteur à explorer et, ça va donc, et comment est-ce que la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance peuvent se, peuvent se complémenter. Oui, vous m'avez donné la parole, oui allez-y, moi j'aimerais parler de quelque chose dont nous pensons ici sur l'Ukraine. Et comme vous avez tous apprécié, il y a une crise de santé mentale en Ukraine et les enfants donc, qui, ont, qui font face à, des, à ces conflits, qui sont en dépassement, ils sont des réfugiés. Et dans les médias sociaux ou peut-être dans la radio, ils entendent ce qui pourrait se faire en Ukraine. C'est donc des crises de santé mentale. Il y a aussi... Il y a aussi, donc, euh, il y a aussi donc, une autre euh, crise qui pourrait se faire en septembre. Il y avait des enseignants qui étaient dans une classe où, face, on, on, face à face avec euh, leurs étudiants et les professeurs, comme on l'a dit, avaient eux-mêmes euh, des problèmes de santé mentale et les élèves... Euh, eux-mêmes aussi euh, seront se confrontés à ces problèmes de santé mentale. Alors, le gouvernement ukrainien est en train d'introduire euh, un, un euh, un nouvel, enfin, une nouvelle concentration donc, euh, dans leur éducation euh, qui centrée sur l'apprentissage des enfants. Et ils vont le faire après chaque année. Et les enseignants sont en train de nous dire qu'ils trouvent que euh, la nouvelle pédagogie, les questions de cette nouvelle pédagogie et de la santé mentale, c'est vraiment très délicat. Ils ont eu beaucoup de formations en ligne, mais c'est très difficile pour eux. Alors, ce dont nous parlons avec le ministère, c'est de mettre, mettre sur pied donc, ce programme d'éducation où les études, les enseignants ont l'opportunité donc de discuter sur cette pédagogie et aussi des questions de santé et ils doivent se rencontrer de régulièrement dans ces centres d'apprentissage d'enfants pour réfléchir sur les questions de santé mentale parce que ils sont ce sont des points qui sont très correliés et leurs interventions aussi donc si on intervient sur un secteur, l'autre secteur va aussi continuer. C'est donc très immédiat et c'est très particulier. C'est un exemple de quelque chose que nous envisageons ici sur terrain en Ukraine. Et je pense que, enfin, je ne suis pas familier, donc c'est la première fois que ça va se faire. Mais je crois que c'est un très bon exemple du travail intersectoriel où la protection de l'enfance et l'éducation euh, travaillent ensemble, parce que ces enfants sont des individus et nous essayons donc euh, euh, Thanks again. Kate, you want to build up that? Oui, euh, encore une fois, Kate, vous voulez en parler? Oui, euh, bien sûr. Euh, premièrement, euh, il y a plusieurs les considérations euh, dont vous avez parlé euh, au, au départ. C'est un, un secteur très technique et euh, et donc euh, cet aspect de langage aussi. Euh, et ensuite. Euh, la CCM aussi, nous pensons à la coordination et à la surveillance, à l'engagement communautaire, la participation, ainsi que la responsabilité et l'environnement sociopolitique qui est au fait un continuum. Ça dépend donc des réponses et des personnes qui les mettent en œuvre. Et un exemple intéressant pour moi, sur la participation euh, particulièrement euh, euh, dans sur euh, euh, euh, on a été impliqué dans des projets donc euh, sur la protection de l'enfance et euh, il y avait des espaces euh, ou euh, des, des espaces sécurisés donc pour les enfants et euh, ici, la gestion de cet espace n'est pas seulement sur euh, le, la protection de l'enfance. Mais il fallait donc intégrer euh, cette gestion. Euh, et pour moi, c'était aussi euh, une question très importante. Ici, c'est l'aspect de coordination où il y a plusieurs acteurs, donc euh, you asked as this is an person i don't think they would necessarily consider it a protection but this yeah this language around the consideration uh, c'est uh, question de langue aussi uh, uh, on, travaille, on a travaillé sur ce document et sur uh, les différentes uh, pratiques euh fantastique merci Agnès donc uh, pour uh, ce point et uh, Yann a écrit dans le chat uh, on ne va peut-être pas trouver des bases communes ni un point d'entrée, mais en réalité, nous avons nos aspects techniques, notre langage technique, et il y a des aspects où nous pouvons protéger les enfants encore mieux, l'enfance mieux, et nous pouvons utiliser ce, ce, cela. Donc, on a déjà mentionné le mot « bailleur de fonds », et c'est très important. Nous aurons une session demain qui va spécifiquement parler sur la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance et les bailleurs de fonds seront impliqués. Si vous êtes intéressé à ce sujet, Donc, on pourra avoir cette session demain. Ça veut dire, Cette session, c'est sur changer nos façons de travailler, qui est parmi nous, je vois ici. Euh, nous avons plusieurs personnes de euh, sécurité alimentaire et éducation. Il y a plusieurs façons où on peut engager les bailleurs de fonds. On peut commencer avec vous, euh, Noriane. Oui, euh, bien sûr, euh, pour mettre en œuvre les programmes, nous avons besoin de financement et nous avons besoin de coordonner avec ces bailleurs de fonds. Et, euh, il euh, y a toujours une nature multisectorielle, par exemple, Eco euh, et d'autres euh, bailleurs de fonds euh, qui euh, sont des mécènes. Donc, euh, pour des programmes ho ho holistiques et dans le passé, par exemple, on a travaillé avec Eco et B. F. F. funding et pour intégrer euh, la nutrition, euh, euh, l'assainissement de l'eau et de la l'eau et l'assainissement, et aussi pour intégrer la protection de l'enfance dans ces services de santé. Alors, en ce qui concerne les valeurs de fonds, ils, ils aimeraient qu'on intègre la protection. La protection, c'est un grand secteur qu'ils aimeraient nous voir intégrer dans d'autres secteurs. Alors, je crois que nous avons l'opportunité d'intégrer ces domaines de protection de l'enfance dans les services de santé, sur un point de vue de santé, je crois. Que, quand ce qui concerne les valeurs de fonds qui ne sont pas très sensibles, c'est notre devoir de les éduquer sur l'importance de l'intégration de la protection de l'enfance dans la santé, la nutrition et d'autres secteurs et leur expliquer combien il est important d'avoir, ils ont un service holistique pour les enfants, exhaustif pour les enfants. Je m'arrête là, merci. Oui, euh, Yang, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, tel que Noriane l'a mentionné, les bailleurs de fonds sont, euh, nous donnent des bons des exemples positifs. Ils sont vraiment ouverts euh, au financement multisectoriel. Mais moi, je dirais j'ai ça m'a été difficile de trouver des exemples euh, des programmes intégrés de sécurité alimentaire, de protection de l'enfance. où Nous mesurions donc euh, There's a donor willingness our own program design might not necessarily be there. Um I did speak to someone where um they mentioned a donor that was actually holding them accountable and asking Thank you I'm by ordre de fond qui en ont une responsable comment est-ce que ce programme de protection d'enfance de que j'ai financé euh, comment est-ce est que vous l'avez coordonné euh, ensemble avec un programme de sécurité alimentaire que j'ai financé avec un autre acteur? C'était quelque chose, c'est très important qu'on travaille ensemble. J'ai un exemple, un exemple qu'on peut essayer de proposer à un bailleur de fonds qui travaille dans les deux secteurs, sécurité, de, sécurité alimentaire et protection de l'enfance, parce que les ba le bailleur de fonds a eu l'impression euh, que, que ça n'allait pas euh, donc euh, atteindre tous les bénéficiaires du programme parce que euh, le, la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance n'allait pas être bien développée. Alors, il faut faire le plaidoyer auprès des, des euh, bailleurs de fonds pour leur faire comprendre pourquoi il est important de travailler euh, de cette façon. Pour moi, je crois que c'est quelque chose de clé à retenir, trouver de différentes façons de travailler ensemble. On peut les mettre dans sous un même programme et un même financement, mais comment donc euh, euh, atteindre ces, euh, ces organisations et quand on, ce n'est pas possible, euh, on, on peut carrément chercher une opportunité de financement, euh, finance, un financement commun. Merci à vous deux. Il y a beaucoup de travail de notre côté. Il faut faire le plaidoyer, clarifier et générer les évidences pour montrer que ce soit des, des, études, des enfants individuellement ou un groupe d'enfants. Les résultats euh, sont... Nous avons besoin d'atteindre des résultats. Et, euh, et il y a des coûts de gestion, d'éducation et euh, le coût des interventions de santé, de sécurité alimentaire et autres. Et comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas toujours de l'argent, mais quand un de fond dit, nous voulons le faire de cette façon. Ça nous fait réfléchir sur euh, là où, sur euh, les différents points de connexion ou d'interrelation. Une dernière question au groupe et ensuite, euh, je ne sais pas s'il y a des euh, questions, Stéphanie, des questions provenant euh, du chat. Alors, euh, nous savons qu'il y a beaucoup euh, de leçons à apprendre d'autres acteurs de protection de l'enfance, euh, selon les différents groupes euh, et aussi euh, euh, la violence basée sur le genre. Et euh, est-ce qu'on peut prendre cela en compte dans nos, euh, dans, nos, euh, dans nos programmes? Oui, Agnès, vous pouvez commencer. Merci, merci de nous poser cette question dans cette discussion parce qu'il y a beaucoup de leçons apprises sur le travail que nous avons accompli, surtout sur les, les, la résolution des risques de violence basés sur le genre. Une des choses, donc, au commencement, nous devons comprendre pourquoi nous avons des personnes travaillant dans le CCPM et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on travaille dans le cadre de la violence basée sur le genre? Pourquoi est-ce que des personnes travaillant avec le CCPM ont un rôle à jouer là-dessus? Alors, petit à petit, on a commencé à mieux comprendre et en fin de compte, on a eu un programme. C'était un bon programme pour CCPM mais c'est aussi votre responsabilité en tant que quelqu'un dans notre secteur à pouvoir résoudre les risques de euh, la violence basée sous le genre dans votre propre programme. Et nous avons eu donc un langage commun. Et euh, une des choses donc, euh, que j'ai trouvé très efficace, c'est qu'au lieu de développer euh, des ressources euh, et des matériels de renforcement de capacités, des guides. La meilleure approche, c'est d'intégrer ce sujet dans des ressources existantes du programme, afin que les praticiens de ces secteurs euh, qui prennent cela pour leur travail quotidien, quotidien, pourront donc intégrer cela dans leur secteur. Et je crois que ça sera plus efficace. Et aussi alors que c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train donc euh, de développer ceci. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui et dans nos, euh, dans nos groupes ou de CCPM, nous avons aussi des sessions sur euh, l'intégration et euh, nous pouvons donc aussi essayer euh, de euh, travailler dans le même sens. Euh, et créer des synergies et c'est ainsi que nous pourrons avancer. Une des leçons à apprendre et aussi, nous n'allons peut-être pas résoudre toute, la, toute, toute cette question ici, mais ce que j'aimerais apporter dans cette discussion, c'est que pendant les dernières années, nous avons eu un bon nombre de thèmes sur l'intégration euh, au sein de nos opérations, il y a beaucoup euh, de points dont on parlait de la violence basée sur le genre euh, et ainsi que de l'inclusion de des, des personnes handicapées, ainsi que de la protection de l'enfance et, et il est important de voir comment nous ne devons pas traiter ces thèmes l'un après l'autre, mais plutôt voir ce qui a été fait dans le passé, essayer d'intégrer tous ces thèmes et travailler dans une approche intégrative afin que notre programme soit plus ouvert à plusieurs problèmes parce qu'il euh, y a plusieurs défis auxquels euh, les bénéficiaires font face et il ne faudrait donc pas euh, euh, traiter ces points l'un après l'autre, mais les intégrer et les traiter comme un tout. Merci. Oui, euh, Noreen, vous voulez parler euh, sur le secteur de la santé? Oui, bien sûr. Merci. Euh, oui, je suis d'accord avec ce qu'Agnès dit. Euh, au lieu d'avoir euh, des guides euh, singuliers sur comment intégrer euh, la protection de l'enfance dans la santé, je crois qu'il est important d'avoir de, des guides euh, sur euh, la santé et voir comment nous pouvons intégrer la protection de l'enfance dans ces euh, guides et, euh, afin que nous ayons euh, des guides additionnels sur euh, ceux qui existent déjà, les documents ou les guides techniques que, sur la santé qui existent déjà. Et euh, un cas qui me vient en tête, c'est quand on parle de la, de, risque, de la communication des risques de l'engagement euh, euh, après la pandémie de la COVID, on a essayé de... On, d'engager les bénéficiaires et communiquer donc euh, sur la COVID euh, auprès de ces communautés. Il faudrait donc qu'on voit aussi comment euh, il faudrait intégrer les aspects de protection de l'enfance euh, à base communautaire. Et euh, autre chose, c'est que euh, quand on voit encore la communauté, il y a aussi la gestion des euh, communautaires des cas. Nous devons euh, travailler avec les volontaires au sein de la communauté pour euh, fournir ces services de protection. Je crois que les aspects de protection de l'enfance pourront être plus facilement euh, ajoutés à ce qu'ils font déjà. Et lorsque nous considérons euh, donc euh, les services, euh, euh, nous avons encore intégré euh, la gestion. Euh, la gestion donc euh, et on peut être plus focalisé sur l'enfant. Et, euh, et donc, euh, il y a aussi euh, la santé de la reproduction. Où nous pouvons ajouter aussi euh, la prévention, donc euh, la prévention donc, euh, des grossesses et autres. Et autre chose que j'aimerais ajouter sur la protection euh, contre la violence basée sur le genre. C'est quelque chose qui devient euh, plus, où on se concentre plus, je crois, dans les derniers euh, cinq ans. Nous avons eu, euh, dans les dernières cinq années, nous avons eu des évidences. Nous avons revisé nos évidences et il y avait de bonnes politiques au niveau mondial. Et euh, c'était, euh, on en a fait euh, euh, la publicité et euh, on a rendu cela public et tout le monde était au courant. On peut donc euh, tirer des leçons euh, sur ces. Euh, sur ces histoires euh, à succès et voir euh, comment avoir des outils plus pratiques euh, et euh, voir quels de bailleurs de fonds peuvent donc euh, nous appu appuyer l'intégration de la protection de l'enfance dans tous les secteurs. Je m'arrête là. C'est vraiment une intervention brillante. Merci à vous deux. Ce sont des idées euh, très concrètes. Et euh, merci donc à tous les panélistes. Il y a une question sur euh, nos obstacles. Quels sont les obstacles auxquels nous sommes confrontés? Je ne sais pas si vous pouvez y répondre dans le chat, ce serait bien. Si vous pensez qu'il y a des, euh, si, donc, euh, il y a des euh, blocages ou des points euh, qui euh, donc, euh, vous empêchent à bien faire votre travail et... Euh, si nous pouvons revenir à la présentation, juste pour conclure dans les prochaines trois ou quatre minutes au maximum, j'aimerais juste mettre de l'accent sur l'appel à l'action. Nous avons donc cet appel, ce sont les objectifs stratégiques de la collaboration intersectorielle pour le bien-être général de l'enfance et il y a un groupe de travail donc, qui a mis sur pied cette initiative, ce cadre, premièrement, il y a la compréhension commune, nous avons parlé d'un langage simple et clair, il faut définir donc, euh, il faut définir, donc quelle, quelle, quelle approche et euh, par rapport à la coordination et la collaboration, il faudrait subdiviser donc euh, notre façon de travailler. Nous avons beaucoup de, euh, de points techniques, mais il y a beaucoup de points communs, surtout en ce qui concerne l'enfance, des enfants individuellement considérés ou des enfants dans leur famille et la compétence, on en a parlé euh, à plusieurs moments. Les panélistes en ont euh, parlé, mais il y a aussi les normes euh, sur pour travailler avec les personnes qui ne sont pas dans nos secteurs, comment travailler avec le secteur de l'eau et assainissement. Et, euh, pour donc avoir une pensée plus ouverte sur euh, les objectifs communs, les normes, donc euh, avec le groupe de travail de CCM et avec les normes qu'ils ont mis sur pied, il y a eu beaucoup de discussions dans le panel sur les outils qu'il faudrait intégrer euh, au sein des outils existants au lieu d'en créer de nouveaux. Et donc, ce sont des outils euh, et, euh, et donc. Euh, en ce qui concerne ce cluster, donc euh, dans ce groupe, nous avons aussi cette approche et euh, bien sûr, nous, les collègues donc euh, qui travaillent au sein de l'organisation euh, AMI euh, et ceux qui travaillent avec CCPM, euh, et euh, c'est vraiment donc euh, une bonne façon de collaborer entre nos secteurs. Et ensuite, il y a la recherche et l'évidence. Et dans la présentation, on a parlé euh, sur comment, donc, euh, les acteurs de sécurité euh, peuvent avoir la documentation. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre sur notre façon de travailler? Et euh, il faudrait réfléchir sur les définitions euh, euh, des, des, des définitions unifiées, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que les secteurs qui travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils peuvent définir ensemble et avoir la même définition sur les différents secteurs et ensuite, il y a l'appel à l'action, il faudrait y faire une, un plaidoyer conjoint, avoir du temps à travailler ensemble, ce n'est pas seulement une question d'argent, mais avoir l'espace euh, avoir euh, des personnes, avoir la bonne attitude euh, et comment travailler donc ensemble. Et demain, dans la, on aura une session particulière où nous allons euh, parler euh, sur euh, ces systèmes euh, conjoints et comment avoir euh, une même compréhension euh, des objectifs. Donc, veuillons réfléchir euh, sur comment nous pouvons mener ce plaidoyer ensemble. Et juste en guise de conclusion, cette session était une très bonne session et après cette session, il y aura donc une session infographique et après avoir donc quitté cette session, veuillez la rejoindre. Si vous cherchez des ressources supplémentaires, il y a beaucoup de ressources qui existent déjà, des vidéos, des documents, des images et autres. Vous pouvez voir qu'il y a euh, une page sur le travail intersectoriel dans le site Internet, encore une fois, c'est dans toutes les langues, et euh, nous a, vous allez voir comment travailler avec, euh, avec tous les secteurs et travailler, comment travailler ensemble. Et euh, vous pouvez donc, euh, et ce si, sera facile, parce que euh, c'est facile à comprendre, ceci étant dit, donc... Euh, si nous allons à la dernière diapositive, vous verrez un rappel de ce, à quoi nous voulons, ce que nous voulons réaliser, ce que nous voulons atteindre comme résultat. Il faudrait que la protection de l'enfant soit institutionnalisée euh, parmi tous les acteurs humanitaires dans tous les secteurs. Ceci étant dit, merci, merci à tous les présentateurs, merci à tout le monde dans le panel pour votre participation. Nous espérons que nous allons rester en contact avec euh, ces différents groupes et euh, nous vous invitons à nous faire un retour sur la session euh, dans le chat. Alors je vous souhaite tous euh, Je vous souhaite tout le meilleur et on aura une autre session euh, et nous allons encore nous revoir demain.